Et salut tout le monde c'est Chiral, on se retrouve donc pour l'épisode de numéro 21 de Oldium Et évidemment il faut que je lance le jeu et il fait orage Alors ça fait un petit moment que je n'étais pas revenue sur Oldium Et un petit moment que je n'avais pas posté de vidéo parce que j'ai été très occupé dans ma vie réelle mais comme vous le savez aussi, on est en coop en ce moment sur Twitch. Vous aurez le lien de la chaîne Twitch de toute façon dans la description. On est en train de tester le jeu Echo en coop. Donc on est assez pris de ce côté-là. Donc euh, je vais essayer de rattraper le retard des vidéos, que ce soit au niveau de tous les let's play. Mais c'est un petit peu compliqué entre le réel et, et le reste. Voilà. Donc euh, dans cet épisode 21, euh, dans l'épisode précédent, on avait vu, euh, on est allé sur l'autre île. On était revenu ici et on, je, me suis, je, je suis revenu moi hors caméra, pardon, euh, à la base, vider tout ce que j'avais, etc. On a donc le plan des turbines-machines. Alors, je l'ai gardé sur moi parce que je ne sais pas du tout s'il faut les porter euh, à Island où on doit aller avec le bateau pour chercher Marc qui est dans une maison abandonnée. Alors, on n'est pas encore allé sur cette île, hein, donc on va, de, on, va, on va découvrir ensemble. Donc avec moi, j'ai amené, euh, amené la pioche. Alors j'ai pas j'ai vu qu'au niveau vêtements, euh, j'avais pas trop de, de, de, de, de, de... Ils sont un peu usés, mais bon, avec le nombre de vies qu'on a. J'ai juste regardé euh, niveau soins, si j'ai ce qu'il faut. Non, j'en ai pas. Voilà, les vêtements, ils sont quand même assez usés, mais bon. Ça, on peut se le refaire sur place avec des fibres. c'est pas gênant, il n'y a que les chaussures. Ça peut être un petit peu embêtant. Je vais me prendre des médocs. Je ne sais pas pourquoi j'en ai plus. J'ai des pansements, mais je n'ai plus de médicaments. Ah, alors il n'y a pas mal. Ah si j'en ai là. Je les avais pas vus. Autant pour moi. Et bien on va prendre le bateau tout de suite. On ne va pas perdre de temps. Ce que je vous propose, c'est qu'on se retrouve directement. Donc on doit aller ici à Blood Island. Donc on est allé à Skull Island euh, pour avoir le plan des turbines machines. Hein. On avait dû euh, affronter les hunters. Et euh, moi, hors live, j'étais hors live. Hors vidéo, j'étais revenu ici à la base pour porter, euh, vider l'inventaire, etc. Et euh, donc, il nous avait dit qu'il fallait qu'on aille à Blood Island. Ici, donc. Chercher Marc. Et euh, on va voir ce que Marc va nous dire. Par contre, j'ai pas l'impression, je peux pas zoomer plus. Euh, j'ai pas l'impression qu'il y ait une ville. Alors, est-ce qu'il va falloir qu'on se balade sur toute la map J'en sais rien. On verra ça. Ce que je vous propose, c'est qu'on se retrouve ben, euh, dès que je suis arrivée là-bas avec le bateau. Parce que ça risque de faire un petit peu long le trajet. Donc, ben, je vous dis à tout de suite. Et puis, euh, on croise les doigts pour ne pas mourir, bien sûr. Entre temps. Euh, ah oui, et je n'ai pas pris le lit. Voilà. Donc, je vais préparer le lit. Je vais préparer la plateforme. Et on va aller à Blood Island. A tout de suite. Alors, je suis en train d'arriver à Skull Island Et ici, sur la droite, là, dans les arbres, il y a une maison. Donc, je pense que c'est là qu'on va trouver le dénommé Marc. Donc, je vais essayer de me garer avec le bateau. Je ne sais pas si ça vaut le coup de poser une plateforme avec un lit. On verra. Vous voyez, il y a une maison, là. On la voit à travers le truc. Je vais mettre là. Je pense que ça passera. Je, je sais pas du tout ça vaut le coup de, de poser le lit. Je sais pas s'il y a des, euh, des hunters sur cette île ou pas du tout. On va éteindre le bateau. Voilà. Je ne suis pas trop embêté pour monter. Alors, pour moi, il serait euh, dans la baraque, là, abandonnée. Par contre, je ne sais pas du tout si, ici, il y a des bébêtes ou s'il si n'y en a pas. Il y a des bébêtes. Je viens d'entendre un Teddy, je ne sais pas trop où. Alors, euh, ben, j'ai été obligée de faire une petite ellipse euh, parce que j'avais un problème avec l'arc. Donc, euh, Et j'ai vu aussi que j'avais plus de munitions dans le revolver. Donc... Euh, si vous reprenez votre partie après que la mise à jour a été faite, la dernière mise à jour par le nouveau développeur qui a repris le jeu, euh, vérifiez ce que vous avez dans votre inventaire. Hein, parce que sinon, ça va être un problème. Donc, euh, moi, c'est apparemment qu'un bug euh, au niveau de, de l'arc. Alors, une maison abandonnée, je vois que c'est là. J'espère que c'est là. Donc, j'ai tué l'ours. Hein, voilà. J'ai tué l'ours. Maintenant j'espère que le dénommé Marc se situe bien ici. Ça me fait penser à la, à la maison de notre jeu, en fait. Alors, est-ce qu'il est là Oui. Il doit se sentir tout seul, lui, le pauvre Marc. Alors. Alors, Stan m'a dit. Euh que tu voulais arrêter, mais que tu voulais travailler sur une liste nécessaire okay. J'attendais que tu me délivres. En fait, il attendait qu'on lui délivre, je pense, les papiers de la Turbine Machine. Merci beaucoup de ton aide. Nous allons pouvoir accomplir ce que nous devions faire. Bonne chance. Ok Gâteur supplice. Ok. Et là, il n'y a rien d'autre. Gâteur supplice. Alors, les choses se compliquent énormément. Je vais me soigner. Parce que j'ai l'impression qu'au niveau agressivité de l'ours, il n'y ait pas les moulots, le nouveau dev. Donc, en... quand on a rendu la quête à Marc, donc on, on voit en bas la nouvelle quête qui est Gâteur supplice. C'est euh, simplement... Des choses qu'il faut lui apporter. Et je peux vous dire que c'est pas n'importe quoi. Alors je pense qu'ils auraient pu le mettre avant, ça par contre. Donc il va falloir lui apporter tout ça. Donc euh, ça promet. Donc il lui faut 100 biofuel, euh, du kevlar, euh, des jus de fruits. Donc on en a là. Euh, Est-ce que je peux déstack ça 1, 2, 3, 4. 5, on va voir si ça marche comme ça, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, allez, je suis pas arrivé à 50, hein. j'aurais pu faire euh, moite, moite, 20, 30, 21. allez, dépêche-toi, ça ne va, ça va pas être une partie de plaisir, hein, parce que les allers-retours, à moins qu'il y ait autre chose sur cette île et que j'arrive à trouver... Sur l'île même. Alors à ce moment-là, je pose la fondation, euh, mais euh, ça va pas être une partie de plaisir. S'il faut faire que des allers-retours là, euh, pour trouver ben, tout ce qu'il a besoin là, parce qu'il y, y a carrément énormément de choses. quoi Ça va être une horreur cette quête. Alors, bon, si je lui en mets 50, est-ce que ça valide De toute façon, ça peut être qu'ici. J'aurais fait la moitié du stack, j'aurais gagné du temps. Donc, si je lui donne ça, voilà. Ça a le jus de fruits. Ok. Donc, euh, flore, bandage, il en veut 50. Non, si je lui donne, j'en ai plus. Donc, il faudra que je... Alors là, il va falloir... Euh, C'est Quand vous en arriverez là, prenez un papier un crayon parce que je suis pas sûre que sur la carte, vous trouviez... Enfin, là où on est, je ne suis pas sûre qu'on trouve tout ça. On va regarder, mais... Euh, euh, je crois qu'on n'est pas prêt de voir la fin de cette quête pour être honnête avec vous. Hein. Donc Ici, il en voudrait euh, combien il veut de Medical Kit 15 ans. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Il nous en reste 41. On va lui donner ça donc ça le valide alors bandage je peux pas parce que si je lui donne c'est foutu alors on va regarder un petit peu au niveau de l'inventaire alors il veut des fabriques les fabriques si on les, on peut, on peut pas les faire sur nous des ciments on les a pas là les clous on les a pas là bioflou on l'a pas là le kevlar on l'a pas là le bandage on l'a pas là euh, flore alors est ce que ça serait euh, alors non on n'a pas euh, flore pourtant c'est sol donc euh, pourquoi bon euh, tuc tuc tuc tuc tuc tuc des wood planks, on les a pas là euh, le col on l'a pas là le bilot Bilo, bilou, bilou bilo. non, c'est pas en alphabétique, mais voilà, bilou ah d'accord, c'est, euh... oh là là, il ouais, va falloir tout ça pour en faire trois. c'est pas gagné, ça là, on va mettre un moment à la faire, donc le prochain épisode, euh, on se retrouvera, euh, quand j'aurai fait, je pense, euh, tout ce qu'il faut, parce que là, ça va être euh, du craft, beaucoup de craft, et ça va être très très prise de tête pour vous, donc, euh, 250 ciments, des litres, euh, j'en ai pas ici, c'est tuer un max d'animaux. Pour les litres, on les a ici. Alors, qu'est-ce qu'on a euh, les litters c'est ceci. Et les litres, ça se fait avec des pots d'animaux. Donc, j'en ai trois pour l'instant, je peux en craft un, je pense. Donc, à part me buter plein d'animaux, je vois pas autre chose il en faut 25, ça veut dire tu 25 animaux, il faut avoir 25 pots. donc 25 pots. ensuite euh, batterie, par contre ça doit, on ne doit pas l'avoir dans ça, c'est dans un des ateliers euh, tuc tuc tuc, ouais, batterie on n'a pas, alors si on revient en arrière, fabrique, hein, on les a pas là c'est classé par ordre alphabétique, donc non, les flores c'est de la farine euh, je l'avais mal écrit donc c'est sans farine alors qu'on ne les a pas gardés jusque là ok, ça promet euh, ensuite des bandages bon, ben on, en a, on en a 49 mais il en veut 50 hein, ça on les frais. Euh, ensuite du biofuel on l'a pas là, les clous on ne les a pas là les woodplanks on n'a pas le bois là euh, on pourrait couper de l'arbre etc euh, les bilots on a vu le ciment on l'a là bas les liteurs on les a vus Bilo on l'a pas vu. Alors est-ce que Bilo, si Bilo on l'a vu, c'est ça. Euh, et pour le faire, il me faut des irons. Des e et on est pas mal en rade aussi euh, au niveau craft de, de pas mal de matériel. Donc euh, là, ça va pas être une quête facile. Hein. Donc je pense que pour le prochain épisode, j'essaierai de faire ça en live. Euh, comme ça je papoterai avec ceux qui sont sur le live en même temps que je craft. Mais là, il y a du boulot. Là, Il est pas allé mollo, le nouveau dev. Pour... Alors, je ne sais, sais pas du tout si c'est la fin du jeu ou pas. Je sais qu'il y a l'hélicoptère à faire. Je pense que ça être l'hélico après que tout se passe, qu'on s'échappe. Je ne me suis pas spoil là-dessus. Mais en tout cas, là, c'est pas du mollo. Hein. Donc, 25 litres et 25 batteries. Donc, je pense que les batteries, de toute façon, ce n'est pas ici. Donc, qu'est-ce qu'on nous dit ici alors, il a besoin de matériel qui est nécessaire euh, euh, et demandé par la résistance. Margaret de la résistance euh, est localisée euh, à Blood Island dans une, euh, une maison abandonnée et donc il nous donne une checklist check et on doit lui porter tout ça. Alors, j'espère une chose en tout cas, c'est que ce qu'on lui a déjà donné, il le mémorise bien quoi. Parce que s'il nous le redemande à chaque fois qu'on revient, ça va être compliqué. Alors, il n'y a rien ici. C'est une grande baraque hein, qui serait sympa comme base, je trouve. Mais euh, on va boire un chitico Deux chitico peut-être. Ouais, Ce serait pas mal. On va se manger une viande. Et là, je vous dirais que je sais pas trop euh, qu'est-ce qui serait mieux à faire. Euh, Est-ce qu'on fouille sur cette île un petit peu je pense pas qu'il y ait grand chose hein, pour être honnête hein, tout est vide c'est peut-être ici que va se mettre la résistance hein, donc il a besoin de tout ça pour ici pour l'aménager ça doit être ça hein, le, le, le, le, la base du truc parce que là il n'y a absolument rien à, à, fou, à, à fouiller quoi hein. non là il n'y a rien en plus il fait nuit tout va bien bon, pour l'instant j'ai pas vu de hunter. j'ai vu qu'un teddy et des biches donc, je pense que ça, ça va être le, le, le, le QG de la résistance. Hein. Euh, je pense que c'est ça. Et donc, il a besoin de tout ça. Mais euh, il pourrait aussi se bouger lui-même, hein, pour aller en chercher, plutôt qu'attendre là. Donc, eh bien, euh, voilà, on est content. On est venu, on apprend ça, c'est cool. Bon. Alors, je pense que les turbines machines, euh, les plans, vu qu'on est obligé de les garder. Est-ce que j'ai ma torche Parce que... Euh, même pas, vous voyez, même ma torche a disparu du.. de, de mon inventaire. Donc, vérifiez bien votre, euh, votre inventaire, surtout hein, quand, euh, quand vous reprenez votre partie, vu la mise à jour qu'il y a eu. Donc, on a toujours le plan des turbines machines. Et euh, donc, euh, c'était pas ça qu'il voulait, en fait, le monsieur. Mm -hmm. Donc là le problème est que j'y vois que dalle il y a un lion en plus il y a un lion alors j'ai tendance à reprendre mes touches normales dans ben, ce jeu c'est pas ça du tout il est pas loin le pépin. je pense pas qu'il y a autre chose ici hein, que je pense pas qu'il y ait une ville hein je regarde au niveau de la map parce qu'on y voit mieux je ne peux pas zoomer plus que ça là. autant les autres îles on voit les villes mais là je crois qu'il n'y a rien du tout hein. je crois que vraiment c'est euh, vraiment abandonné de chez abandonné hein. ça ne nous arrange pas vraiment l'affaire est-ce que ma lampe euh, elle marche toujours tant mieux on peut faire un petit tour ici. Est-ce qu'il y aurait une grotte Je sais pas. Alors, le lion est là-bas, ça nous ferait une fourrure de plus. Il a accéléré par contre les animaux, ça c'est sûr. Hop, 50 d'XP. On va dépiéter le pepper, là. Je vais appuyer sur la touche 6 alors que c'est avec la molette. C'est ça, quand on ne joue pas depuis longtemps à un jeu, on est un petit peu perdu. Et l'air de rien, on n'a toujours pas fini le jeu. Ça fait un an, presque un an qu'on y est dessus. On est au 71e jour de survie. Et euh, on n'a toujours pas fini le jeu. Si je m'enfonce avec ma chance, je veux pas dire. Mais je suis sûre que ma lampe va lâcher. Ce qui ne m'arrangerait pas. Alors par contre ce qui m'intéresserait de savoir c'est s'il y a autre chose hein, s'il y a des maisons sur cette île ou pas euh, toujours faire gaffe au bruit euh, là bas euh, je vais toujours appuyer sur ce bouton alors que c'est pas celui là bon, là il y a une vache mais bon on ferait pas grand chose puis suis courir après qu'autre chose ah il y a des hunters on a des hunters ici il y a donc des hunters sur cette île aussi. Donc, il doit y avoir une ville, je suppose. On va essayer de la trouver. Ah, merde. Eh, hey, voilà. Je ne voit pas. Ah, la vache. Ils sont plus durs, beaucoup plus durs qu'au début. Hein. Alors, biofuel, fuel on en a. Alors, est-ce que ça a affronté les hunters là aussi si c'est le cas le dev veut vraiment qu'on meure. Et là si je meurs, je vous rappelle que je repop nulle part. Donc c'est assez risqué ce que je fais. Donc il y a des hunters. Moi, moins ben, on saura ça. J'ai pas appuyé sur ma touche 2, non, c'est pas comme ça. Alors, euh, le jour se lève, c'est déjà pas mal. Alors, il y a des hunters. Donc il doit sûrement y avoir une ville. Je vois pas. ce que hunter foutrait là sans maison pour être honnête. Peut-être se balade un peu. J'espère que je vais pas mourir. Je n'ai pas posé le lit. J'ai peut-être posé le lit par sécurité. Parce que sinon je perds tout, je perds le bateau. Et c'est la fin du let's play. Ça m'embêterait d'avoir passé tout ce temps. En condition que je, que je retrouve. Bien sûr. Attention à ma stamina. Rien de croco. Hein, mais lâchez-moi la grappe. J'ai perdu la baraque et tout, tellement j'ai couru. Il y a du peuple. Hein. Où bon, j'ai mis le bateau. Aïe, ce que j'aime pas. Pas le choix. Pas le choix parce que c'est ceux qui font le moins de cadeaux. faudrait que je retrouve vraiment le bateau parce que ça a l'air d'être très très chaud ici. On dirait qu'on a déjà vu pire, mais. Un ah, bateau là-bas. Ah ouais, j'ai quand même coursé à l'opposé. Là, il y a un cochon, mais on va mettre plus de temps à courir après le cochon qu'on va en mettre à. à le tuer. Donc attention à ma stam. Bon, j'ai quand même posé par sécurité je ne sais pas trop parce que bon, euh, l'île on la connaît pas si ça se trouve j'ai posé le lit pour rien mais vaut mieux le poser pour rien que pour rien que tout perdre quoi parce que là euh, on repop après n'importe où donc euh, on va le mettre là je crois que je l'ai euh, là dans la dans le bateau là, la plateforme avec le lit alors ici hop ça hop donc on va se la mettre je vais pas la mettre droite t'es sûr voilà pas comme ça j'espère que je n'ai pas mis trop haute que je puisse y monter dessus c'est bon. Et puis on va poser notre lit hein, parce que euh, par sécurité. Voilà, au moins si on meurt. Écoutez, au moins on est safe. Bon, ben on va aller explorer cette charmante petite île. Hein. Obligé. S'il y a des hunters, euh, ou alors je ne comprends plus. Mais je pense que, vu qu'il y a des hunters, je pense à mon avis qu'il y a une ville. Hein. C'est pas possible autrement. Sinon, ça serait nouveau. J'ai envie de sortir que les hunters sont sur une île où il n'y a pas de maison. Donc, on va, se, on va courir un petit peu dans tous les sens. Il y a pas mal d'animaux, mais. J'ai pas, pas du tout l'impression qu'il y ait une ville. Hein. C'est bizarre que j'ai trouvé deux hunters quand même. Parce que normalement, ils ont possession des, des maisons. Donc, si on prend l'exemple euh, d'une autre petite île qu'on avait vue, on avait mis un moment à trouver la.. Je crois que c'était dans l'île enneigée, là. Les, ba... Les maisons étaient bien planquées. Donc si ça se trouve, on ne sait pas. J'ai pas mis mon point de repère pour le, le bateau. J'ai pas l'impression qu'il y ait... Et j'ai pas un point de vue euh, mirobolant en hauteur pour pouvoir voir, euh, mais j'ai vraiment pas l'impression. J'ai l'impression qu'il est vraiment tout seul le pauvre Marc dans sa maison là. Pas l'impression qu'il y ait grand-chose. Bah, je suis vraiment en train, euh, on le voit en bas à droite, hein, je suis vraiment en train de raser les bords, mais euh, j'ai pas l'impression que je reviens vers mon lit bon c'est comme ça qu'on voit s'il y a des baraques ou pas toujours att attentif au moindre bruit c'est quoi ça là, que j'ai vu je croyais avoir vu une, une maison mais non on va faire le tour de cette île. Alors, ça va pas être un épisode grandiose, là. Hein, parce que... Là, s'il n'y a rien à faire sur cette... Sur cette île, J'ai entendu un loup, il me semble. S'il n'y a rien à faire sur cette île... Ouais, ouais, ouais, ouais, il y a un loup. Je sais pas où il est. Mais peut-être éteindre ma lampe pour ne pas la, la gaspiller. Alors il serait où? Quand il hurle comme ça, ce qui va, va pas tarder à me tomber dessus. Donc là on a fait la bordure gauche, il n'y a pas de maison. en profiter pour se prendre des, euh, des figues ça nous évitera de, de faire des, des pots euh, avec deux céréales Hop. Je reprends mon arc pas que mais je tiens ma peau même si maintenant on peut se faire les, les pizzas comme je dirais qui, qui nous permettent de nous redonner de la vie j'ai l'impression que ce pauvre Marc vit vraiment en ermite hein c'est bizarre vraiment c'est bizarre qu'il y ait eu des hunters on va continuer à longer par là c'est juste histoire de voir euh, si vraiment il y a euh, sur cette île euh, quelque chose ou pas du tout. Je vois même pas de mine, ça n'a pas l'air. Ou alors faut que je voie un ophtalmo rapidement. Vous me direz dans les commentaires hein, si vous avez vu une mine. Alors là il y a un Teddy encore. À la limite on peut le tuer, mais oui vas-y. Ouais. Euh, ça nous fera des pots mais c'est pas ici en tout cas qu'on qu pourrait accomplir la quête sans bouger, donc j'ai posé effectivement le lit pour rien j'ai posé le lit pour rien, mais vaut mieux pour rien que de le perdre, hein, que de perdre tout surtout arriver à ce niveau là parce que je meurs ici euh, et j'ai pas posé le lit, vous le savez hein, maintenant et vu que j'ai pas le lit à la base, je peux pop n'importe où. Ce qui veut dire bateau perdu et recommencer la quête du bateau. C est, c est, ça nous fait faire un pas en arrière atroce. Donc ça serait dommage. Donc vaut mieux encore perdre quelques ressources et se faire un lit. On va se prendre des. Est-ce que c'était deux hunters qui étaient perdus aussi, égarés Je ne sais pas. Pas revu depuis. C'est que je dis ça pour qu'il y en ait un qui pop. J'essaye de longer, mais... En tout cas, c'est pas ici, je pense pas qu'on qu puisse lui rendre tout ce qu'il nous demande. Le biofuel, comme on peut fouiller dans les maisons, etc., dans les autres îles. Là, il n'y a, a rien du tout. Le gars est vraiment en ermite. À part de Maudie Hunter qu'il avait... y avait. Il n'y a rien du tout. Même pas une mine. Cutch. Que dalle. D'autant plus que c'est pas du tout la porte à côté. Hein. Euh... J'ai mis euh, cinq. Et encore un loup. Cinq bonnes minutes à, à venir avec le bateau. Simplement pour qu'ils me disent, ah ben un heure là, je vais me le faire. Comme ça, un nos sous voilà Voilà. Peut-être qu'en tuant les hunters, on peut récupérer, mais. Euh, du biofuel, ouais. Des pansements, ouais. Peut-être en tuant les hunters, mais ça ferait tourner pendant des jours et des jours et des jours. Ce serait bizarre. Qu'on doive rester euh, là, rien que pour ça. Il y a des, de toute façon, il y a des choses qu'on ne peut pas. Euh, à moins que ce soit sur les hunters. Mais bon. Je ne me vois pas, honnêtement passer ben, des heures et des heures ici à chasser le hunter euh, ou le ou l'ours ou le loup simplement pour tout ce qu'il a demandé bon, là il y a un lion oh, il et il est là Donc, pour les peaux ça c'est sûr on pourrait mais on n'a pas que ça quoi le problème il est là je suis bloqué par un arbre et je vais me faire croquer et euh, il est assez gourmand hein, parce que des, euh, des litters il en veut quand même 25. Hein. Euh... Ça je pense que c'est une quête que je ferai en live, enfin que je finirai en live. Là je vais continuer à fouiner avec vous, faire quelques animaux, donc rien d'extraordinaire. En fait, vous aurez simplement découvert que. Sur Blood de machin, il n'y a que dalle. Euh, et que Marc, euh, voilà quoi. Il faut lui amener tout ça. Et qu'on a fait tout ce trajet que pour ça. Pour savoir qu'il faut lui ramener tout un tas de trucs. <rire> il n'y a aucune, aucune, aucune maison. On n'est pas venu pour rien. On a quand même fait la quête de Marc. Mais euh, voilà quoi, il faut repartir. Donc, comme je vous disais, surveillez bien vos, vos inventaires hein, si vous en êtes là. Je pense pas à manquer de maison hein, de toute façon. Donc, ce que je vais faire, moi je vais retourner à la base. À moins que j'ai déjà tout à la base, euh, ça serait génial. Et alors, à ce moment-là, dans l'épisode 22, ben, on ferait un aller-retour. Mais je pense pas que j'ai déjà tout ça. Euh, ce qu'on qu va faire c'est que je vais vous retrouver au niveau de la base donc je vais récupérer mon lit voilà donc on va le sup on va laisser la plateforme et euh, je vais reprendre le bateau je vous retrouve au niveau de la base et on regarde si, ce qu'on va pouvoir faire ce qu'on va pas pouvoir faire je sais qu'on n'a plus beaucoup de, de minerais. Donc ça, c'est moi, hors vidéo, pour pas vous imposer. Faut-il encore que j'arrive à monter On va faire comme tout à l'heure, là, si on y arrive. Voilà. Euh, histoire de ne pas vous imposer les séances de craft. Euh, pendant 3 heures, taper du caillou. Parce que là, vraiment, niveau caillou, on est mal. Pour être honnête, on n'en a plus. Donc, je suis en demi-speed. demi, demi speed. Euh, au niveau de la map. Donc, on va revenir à la base qui est ici. Voilà. voilà on a fait un sacré bout de trajet. Je pense que le plus court, c'est de revenir par là maintenant. Je pense. Je vous dirai ça. Euh, je vous retrouve à la base. Et puis, à la base, on voit si on a euh, bah, tout ce qu'il faut pour... Euh... Vous n'allez pas me dire que le bateau, euh, je l'ai complètement bloqué, ce serait complètement con. J'ai pété le là, j'ai plus de lit, là. Oh oh oh. Alors ben, j'ai pas pu repartir à ma base. Quand, euh, rappelez-vous, le bateau était là. Quand j'ai reculé, le bateau est parti dans les airs, n'est-ce pas Et le bateau s'est posé ici. Voilà. Le seul problème que j'ai, et je pense que ça va être la fin du let's play, à moins que j'arrive à trouver une solution, euh, je ne sais pas comment. Parce que là, je ne peux pas rentrer à la nage, parce que je vais prendre des dégâts. Même si j'essaye, vous voyez, le bateau d'avancer en étant en foule, le bateau, normal, l'hélice n'est pas dans l'eau, donc euh, voilà, il est parti dans les airs et il s'est posé sur le côté donc je pensais que de couper l'arbre devant qui le bloquait allait résoudre le problème mais euh, c'est pas comme dans certains jeux, sinon j'aurais creusé ici, mais bon alors je vous reprends pour vous donner une bonne nouvelle, j'ai réussi à débloquer le bateau oui, oui, oui, j'ai juste fait en fait une, une, un nouveau déco, reco et le bateau avait bougé, il était euh, revenu plus près de l'eau donc on est sauvé, donc on retourne à la base avec le bateau, je ne vous cache pas que j'ai eu euh, la frayeur de ma vie, mais non en fait euh, c'est bon, on n'a pas perdu le bateau, alléluia. Donc on va retourner à la base, euh, de toute façon je pense que j'arrêterai l'épisode là, on va juste regarder à la base euh, si on a déjà pas mal de choses à lui ramener, mais... Comme ça, ça ne change pas. De toute façon, qu'on va avoir énormément, énormément de loot à faire. Alors, on se retrouve avec notre bateau. Oui, alléluia, avec notre bateau à la base. Donc, on va aller faire le point et on en restera là. Qu'est-ce qu'on aura eu de frayeur dans, ce, dans, dans cette partie Alors, je sais que la voiture n'est toujours pas résolue euh, au niveau de, du problème d'ergonomie de, de, et de, de l'ancien. Euh, de l'ancien dev, donc euh, il faut que le nouveau dev continue à rectifier, alors excusez c'est mon chat qui est dernier, euh, que le nouveau dev continue à, à arranger les choses, il hein. euh, y, y avait pas mal de, de, de petits problèmes qu'on rencontrait et euh, le nouveau dev est en train de les, de les gérer au mieux qu'il peut. Voilà donc euh, j'espère que la voiture marchera, mais euh, pour l'instant en tout cas moi je préfère ne pas l'utiliser parce qu'elle n'est pas fiable du tout. Donc, faisons le tour de ce qu'il nous faut euh, pour voir. Alors déjà, c'est les batteries, parce que le reste, on sait à peu près où ça se trouve. Alors, batterie. est-ce qu'on aurait ça là-dedans Non. Ok. Euh, alors, je regarderai autrement et puis euh, je les ferai dans l'autre épisode. C'est pas là-dedans non plus. Je pense que ça doit être dans le workshop là-bas. Euh, là, le Kevlar, qu'est-ce qu'il nous faut pour du Kevlar Il nous faut des bouteilles d'eau et il nous faut des fibres. Donc on devrait s'en sortir aussi au niveau du Kevlar. C'est les batteries qui me posent un problème. Euh, alors, est-ce que du biofuel, on en a largement assez Donc on sera bon pour lui donner ça. C'est les batteries. Hein, je ne vois pas du tout où elles sont. Donc je verrai ça si je ne les trouve pas avec vous là. Euh, les fabriques, euh, fabrique, fabrique, fabrique. Euh, alors, les fabriques, je pense que c'est là-dedans. Si je ne m'abuse, voilà, les fabriques, c'est des tissus. Ça, c'est un peu plus compliqué à avoir. Je crois que c'est avec les toiles d'araignée. Voilà, donc, va falloir qu'on aille chercher des toiles d'araignée parce qu'il faut 15 fabriques. Ici, donc, on devrait pouvoir se faire les pansement je pense c'est dans l'inventaire même qu'on se fait des pansements donc là on a le biofuel alors le biofuel il en veut 100 donc on en a 100 hop on les prend comme ça ça hop, je le range là dedans ça je le mets là dedans je m'y retrouverai plus tard pour pas vous faire perdre de temps donc on a les 100 biofuel ce qu'on va faire c'est tout ce qui est pour la quête comme ça on saura où on en est donc les euh, 15 fabriques se font, euh, les bandages, les, les 100 trucs, donc ça on n'en a pas besoin, ça c'est mon flingue, je sais pas ce qu'il fait là, mais il y ça, est, ça c'est la nourriture, donc euh, ensuite des bandages, donc ça se fait euh, là-bas, biofuel, les 100, donc c'est bon, euh, sans clous, on doit avoir ça sans problème, Hop, on va aller voir ici, alors ici, alors il faut combien de ciment Il en faut 250. Ça pique, mais on les a. Euh, les 250 ciments, c'est bon. Il s'embête pas quand même pour elle. Il, il, c'est pas lui, hein. On voit que c'est pas lui quand même qui va chercher les trucs. C'est nous, hein Sale bête. Alors ici, euh, combien il nous faut de clous Clou, clou, clou, clou, clou, Il en faut 100. Boum, Allez, 100 clous. Ok, donc les sans clous, on les a. Les wood planks, euh, ça c'est pas très compliqué, ça à faire avec le bois. Euh, bon, combien il en veut Wood Woodplank sans, on les a. Donc c'est bon. Euh, sans col, euh, alors col, col, col, col, c'est là-bas. On se demandait à quoi ça allait nous servir. Maintenant, on le sait. Ici, du col, donc il en veut 100, voilà, comme quoi, ramasser les biens dans les mines, comme quoi on en a bien besoin. Par la suite, ensuite, donc, euh, des liters, c'est avec les trucs des animaux. Euh, la farine, ça, c'est sûr qu'on n'en a pas. Mais c'est sûr et certain. Je ne je, je, je, je le, je le prenais pas à chaque fois. Si vous vous rappelez dans les épisodes, j'en avais pas l'utilité. Ça m'étonnerait que j'en ai 100... Hein. Dans les feux de camp, non, là j'ai rien, euh, là j'ai pas du tout de farine, hein. non, je pense que ça par contre va falloir que je m'amuse, j'en ai 33, 33 il en faut 100, donc on va les prendre quand même, ça je vais le mets dans le feu de camp, euh, donc il va falloir looter rien que des farines, oh la prise de tête euh, donc là on n'a rien là dedans je pense pas que je l'aurais rangé là la farine pas du tout alors les sans farine on les a pas euh, batterie alors c'est ça que je voulais voir il manque les bandages donc euh, ça, ça se fait dans l'inventaire. c'est les batteries que je voudrais voir est-ce que c'est dans un des appareils qu'on a fait alors repair bench turbine machine fourniture alors hop on avait fait ça dans le dernier épisode dans l'épisode 20 Hélipad, minéral réacteur non je crois que c'est les batteries qu'il va falloir que je voie où c'est qu'on peut les faire et là il n'y a rien ici on a les turbines schématiques d'accord alors là, pour les batteries, je vous avouerai que je ne sais pas. Donc ça, je ferai des recherches de mon côté. On a quand même pas mal de choses euh, d'avance. Comme quoi, d'avoir du stock, ça sert. Euh, bon, on, il va falloir qu'on chasse les araignées. Dans le prochain épisode, que, que, hors live, hein, que je, hors vidéo, que je chasse les araignées. Niveau Kevlar, euh, je ne sais pas où on en est, mais on n'a pas assez hein, de toute façon. Donc ça, par contre, je vais le mettre dans le, dans le bateau, comme ça, ce sera fait. Je vais ranger tout le bazar et euh, pour l'épisode 22 ce que je ferai ben, de mon côté je, je ferai un max parce que là on peut pas en faire euh, je peux pas en faire plus d'un donc euh, ça va être compliqué ben, il va me falloir énormément euh, énormément de toiles d'araignée pour faire du silk et euh, le fabrique il en veut 15 il me faudra des euh, des plantes fiber et euh, du silk et le silk c'est avec l'étoile d'araignée donc il va falloir que j'aille dans la grotte, de toute façon j'ai besoin de minerais parce que si on fait le point au niveau minerais, de toute façon on en a quasiment plus donc euh, ça sera utile, malgré que j'avais fait une session live euh, tranquillou euh, vous voyez le fer on en a, Voilà, il en reste 80 euh, avec les 10 qu'on a eu là donc ce que je vais faire moi de mon côté, on va en rester là, en tout cas on est revenu avec le bateau, on dira alléluia, j'ai eu la chance de mon côté. Donc si vous avez le problème, le conseil que je vous donnerai, c'est n'hésitez pas à faire des décos euh, du jeu. De toute façon, même si vous quittez le jeu sans sauvegarder, avant, quand vous appuyez sur quitter, le jeu se sauvegarde automatiquement. Vous rallumez le jeu euh, et vous le faites plusieurs fois et le bateau normalement devrait se débloquer comme ça s'est passé pour moi. Je vous dirai pas que ça a été facile, hein. il était le bec, mais vraiment le bec dans l'eau. Euh, C'est dès que je suis monté dedans, que j'ai réussi à y monter dedans, qu'il a un petit peu bougé. Et ça m'a permis d'avancer et de récupérer le bateau. Donc on dira que j'avais une bonne fée au-dessus de la tête. Euh, sinon c'était la fin du let's play d'Olium. Et franchement, avec tout le mal que je me suis donné euh, depuis le temps qu'on fait ce let's play, et que ça fait 71 jours qu'on survit et qu'on est bien, ça m'aurait vraiment mis les boules de, euh, de devoir arrêter le de let's play. Mais en tout cas, parlons pas de malheur. On a récupéré notre bateau. Je mettrai tout ça dans le bateau. Je prépare tout ça à... Je ferai ça en live, je ne sais pas quand, dans la semaine. Dans le prochain épisode, donc, j'aurai tout de près. Je mettrai tout dans le bateau et on repartira là-bas en croisant les doigts de ben, que, je, ben, que ça ne se reproduise pas. Et la chose que je ne vais pas oublier, surtout, c'est de refaire un lit. Mais par contre, je ne peux pas vous dire, quand je vous posterai, L'épisode 22, ce coup-ci, les bisous, ils sont pour de bon. Merci à ceux qui suivent le Let's Play. Euh, j'espère en tout cas que ça vous aura fait rire. Encore euh, mes péripéties. Euh, les péripéties à Chirelle dans les jeux vidéo. Sur ce plein de bisous, n'hésitez pas à lâcher vos commentaires, à vous abonner à la chaîne. Euh, merci à ceux qui suivent le Let's Play. Euh, et une fois de plus, j'espère que ça vous, a, vous aura fait sourire. Euh, mais je croise les doigts pour que dans vos parties, ça ne se passe pas. Voilà, allez, bye bye.